Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo euh, Je vais commencer à partir d'aujourd'hui à vous faire une série de vidéos Pour vous montrer un petit peu l'avancement de cet investissement immobilier que je suis en train de réaliser ici C'est la construction de 5 maisons individuelles Et euh, aujourd'hui on en est au stade euh, des coulages des dalles Donc les dalles viennent juste d'être coulées comme, comme tu peux le voir ici sur, sur la vidéo Voilà, toutes les dalles sont coulées Donc ici on a la première maison Là on a la deuxième qui est une maison mitoyenne Juste à côté il y a une troisième maison mitoyenne et là-bas, au fond, on a deux autres maisons qui sont, elles, individuelles. Voilà. Euh, avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne parce que je sais que 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées. Donc, si c'est le cas pour toi, eh abonne-toi à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Et je saurai également que ce type de vidéo bah, vous intéresse et que je puisse, de ce fait, en faire davantage. Voilà. Mon but, c'est de vous faire des vidéos euh, que vous aimez regarder. Allez, On continue. Je vais te parler maintenant de cet investissement. Donc Là, on est sur une opération d'investissement immobilier. Donc, euh, ça fait 15 ans maintenant que je fais de l'investissement immobilier. J'ai fait de l'ancien. J'ai euh, euh, acheté des appartements que j'ai rénové pour mettre en location, euh, que ce soit en euh, location meublée ou en location courte durée. J'ai fait également de la colocation. J'ai investi dans des immeubles de rapport que j'ai rénové également. J'ai pu faire également des, euh, des opérations de marchand bien. J'ai fait également, chose qu'on retrouve déjà beaucoup moins chez la plupart des investisseurs immobiliers, de la construction de maisons individuelles. Donc comme, tu, comme on peut le voir ici sur, sur cette vidéo. Pourquoi je fais ce type d'investissement de, de, eh bien tout simplement parce que je me suis rendu compte au fil de ces 15 dernières années d'investissement immobilier, en ayant utilisé toutes ces différentes stratégies euh, d'investissement dans l'immobilier, que cette stratégie avec la méthode que j'utilise pour pour faire construire ces maisons, eh bien c'est la méthode qui me rapporte le plus d'argent, le plus de valeur, le plus rapidement possible également. Donc aujourd'hui, euh, j'ai complètement arrêté l'investissement immobilier dans l'ancien, ça a été intéressant pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, eh bien euh, on se rend compte que l'investissement immobilier dans l'ancien a ses limites, et euh, si on veut passer au-dessus, si on veut continuer à, à développer, à, à, à progresser de façon euh, on va dire parabolique, exponentielle son patrimoine immobilier et eh bien euh, là ici sur cette méthode là j'ai trouvé exactement ce qu'il fallait pour pouvoir atteindre euh, ben, cet objectif là donc du coup et eh bien maintenant depuis maintenant plusieurs années je ne je n'investis dans l'immobilier qu'en faisant de la construction de maisons individuelles donc à titre euh, donc au départ j'ai commencé à titre particulier hein, en, en nom propre et puis au fur et à mesure du développement eh bien j'ai dû passer euh, ben, tout logiquement en société donc cette opération elle est faite évidemment aujourd'hui en, en société mais on peut on peut très bien si c'est une première ou une deuxième opération faire ce type d'opération euh, en tant que en tant que particulier en nom propre il ya ça pose absolument aucun problème donc pourquoi aujourd'hui je réalise ce type d'investissement ben, il ya plusieurs raisons la première raison c'est que ben, je, comme je l'ai dit tout à l'heure ça me rapporte beaucoup plus d'argent euh, je donne un exemple, ce type d'opération, avec la méthode que j'utilise, euh, me rapporte, à chaque fois que je fais une opération, minimum 100 000 euros. Alors c'est pas que moi, hein, c'est que tous les investisseurs, tous les particuliers qui investissent avec cette méthode, euh, qui est une méthode bien, bien précise, hein. ce n'est pas juste le fait de construire une maison sur un terrain, parce que ça, ça n'a pas de valeur en fait, construire juste une maison sur un terrain, bah, c'est le particulier lambda, le primo-accédant, qui fait ce type d'opération pour se loger lui-même. Là ici, on utilise une méthode d'investissement, euh, qui est une méthode d'ailleurs euh, utilisée également euh, chez les promoteurs immobiliers. Et comme on le sait, bah, les promoteurs immobiliers, ce sont euh, les acteurs sur le marché immobilier qui gagnent le plus d'argent. C'est eux qui gagnent le plus d'argent. Ce n'est pas eux qui font les plus grosses rentabilités, mais sur le volume, c'est eux qui gagnent le plus d'argent. Une autre raison pour laquelle je fais ce type, ce type d'investissement, eh c'est tout simplement parce que euh, ça me permet d'avoir euh, en location des locataires qui sont d'un meilleur niveau. Et le fait d'avoir des locataires d'une meilleure qualité, eh bien, ça va me permettre d'une part euh, d'encaisser des loyers qui sont beaucoup plus importants. Une maison comme ici par exemple, eh bien, ça va se louer euh, 1300-1400 euros par mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je n'ai pas besoin de collectionner les biens comme on peut le faire dans l'ancien. Je n'ai pas besoin d'acheter 50 appartements pour euh, bien gagner ma vie avec, avec mes investissements immobiliers. Euh, tout simplement parce que le volume fait que eh bien, euh, je, vais avoir, je vais gagner plus d'argent en ayant moins de biens que quelqu'un qui a investi dans l'ancien et qui a acheté euh, 30, 40 ou 50 biens. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, ça me, ça me permet de gagner autant, voire plus. Et en ayant beaucoup moins de travail à faire, puisque moins de locataires, donc moins de problèmes. Et également le fait ici qu'on est sur du neuf et qu'on en est sur du neuf. et eh bien, euh, moi, je sais qu'avec cet investissement-là, je pars pendant 10 ans, je suis tranquille. j'aurai aucun problème en termes de, de réparation, ce genre de choses. Ça va être des choses vraiment minimes, un peu de peinture par-ci, à refaire par-là chaque fois qu'un locataire sort. Mais c'est tout. Donc ça, c'est le côté... Euh, le côté euh, efficient on va dire de ce type euh, d'opération par rapport à, à une opération euh, dans l'ancien après ici sur cette opération pour parler un petit peu des, des chiffres de cette opération on va être à peu près entre euh, 450 et 500 000 euros de plus-value brut je parle de brut bien évidemment sur cette opération euh, donc ça, déjà, c est, c est, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais en termes de plus-value, ça commence à devenir intéressant. Alors évidemment, quand j'ai démarré ce type d'opération, j'ai commencé en faisant euh, deux maisons d'abord. Ça me fera toujours plaisir et me, ça me motivera à continuer à te faire des vidéos euh, comme celle-ci sur, sur le terrain. Donc pour reprendre euh, sur cette opération, donc en, en termes de valorisation, euh, une fois les, les constructions terminées, c'est-à-dire immédiatement, quoi, hein, une fois qu'on a fini l'opération l'opération a tout de suite pris déjà euh, bah, entre 450 et 500 000 euros de plus-value. Ce qui est euh, déjà très intéressant, si on compare ça avec du cash flow, par exemple, sur un appartement ancien, ben, si on s'amuse à se calculer le, le temps qu'il faudra euh, sur un investissement dans l'ancien, pour pouvoir atteindre ce type de valeur, euh, de, de, de, de, ce, ce montant qu'on peut gagner d'argent en louant euh, ce bien ancien qu'on a rénové, bien, il faudrait euh, des dizaines d'années avant de pouvoir atteindre ce, ce type de montant. Alors que là, le montant, il atteint tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement j'atteins ce montant-là, euh, qui va euh, être dans la valorisation en fait, du bien, mais que je ne vais pas tout de suite revendre. En fait, sur cette opération, ce que j'ai prévu, c'est de vendre ces trois premières maisons ici, qui sont des maisons mitoyennes, et je vais conserver les deux autres pour la location. Alors pourquoi eh bien tout simplement parce que, ici sur cette opération, eh bien les, la vente de ces trois premières maisons vont me permettre de pouvoir rembourser la totalité du prêt que j'ai euh, contracté pour faire la totalité de l'opération. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, eh bien mes deux maisons qui sont au bout là-bas, eh bien elles vont être... Totalement payé, c'est à dire que je n'aurai plus aucune dette sur ces deux maisons qui vont rester. Ça sera un patrimoine net, deux maisons totalement payées sur lequel il n'y aura plus de crédit dessus. Le gros avantage, et eh bien c'est que en faisant cette opération qui va, qui va durer 12 mois pour la, pour la réaliser, eh bien au bout de 12 mois, j'ai deux maisons totalement payé, alors que la plupart des investisseurs, la plupart des gens en France, lorsqu'ils achètent de l'immobilier, ils attendent 15, 20, 25 ans avant d'avoir un bien immobilier payé. Moi, ce bien, il sera payé dans 12 mois parce que la méthode que j'utilise me permet, en revendant juste une partie de l'opération, de pouvoir payer la totalité du financement pour réaliser cette opération. Et les deux maisons là-bas, je vais les louer 1350 euros chacune. Donc ce qui, va, ce qui va me rapporter en fait 2600, 2700 euros par mois sans avoir de crédit à rembourser. Et en plus de ça, elles auront une valorisation. Ces maisons vont valoir entre 300 et 350 000 euros chacune. Donc on est déjà sur un patrimoine créé de un peu plus de 600 000 euros avec un loyer qui rentre qui va être passif hein, parce que ça va être de la location meublée alors je vais faire de la location meublée sur de la maison individuelle oui euh, tu, tu m'as bien entendu je sais que c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui se fait euh, régulièrement de faire de la location meublée sur de la maison individuelle euh, mais moi c'est ce que je fais et si je le fais c'est pour une bonne raison c'est tout simplement parce que eh il n'y en a pas sur le marché il n'y en a pas sur le marché et personne ne propose parce, qu parce que la plupart des gens pensent qu'on ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas de demande euh, sur le marché de maisons euh, meublées. Alors que pas du tout. La demande, il y en a. La seule problématique, c'est que comme les gens ne savent pas eh bien euh, que euh, il existe euh, la possibilité de louer de la maison neuve meublée, en fait, c'est qu'il n'y en a pas sur le marché tout simplement. Donc les gens ne le, ne le recherchent même pas et c'est pour cette raison que euh, moi je, je, eh je, je me faufile dans cette, cette faille un petit peu de, euh, du marché dans cette anomalie de marché <coughs> pour justement eh bien, en profiter et lorsque je mets une maison meublée à la location eh bien, elle se loue tout de suite, je n'ai aucun problème pour louer mes maisons euh, meublées toutes mes maisons individuelles sont louées en meublé pour pouvoir évidemment permettre de, de, de bénéficier du statut du LMNP que tu as très certainement déjà entendu parler donc ces deux maisons là-bas va louer en meublé donc 1300 1350 euros par mois et auront chacune une valeur de 300 350 000 euros donc je te laisse apprécier ici la, la, la, la puissance de cette méthode qui, va, qui me permet en fait d'investir et de me, de, me, de me désendetter tout de suite. Voilà, alors ça c'est la stratégie que j'ai utilisée pour cette opération, mais j'aurais pu euh, également faire autrement, c'est-à-dire conserver la, to la totalité des maisons et donc conserver également le financement qui a servi pour financer cette opération et rembourser mes mensualités comme on pourrait faire pour n'importe quel achat immobilier classique avec, avec un prêt immobilier. Bon, ici, euh, moi, ce que je voulais, c'est me désendetter immédiatement pour avoir deux maisons euh, totalement euh, bah, gratuites, on va dire, hein, entre guillemets, puisqu'elles seront totalement payées, elles seront totalement remboursées et elles vont me rapporter de l'argent tous les mois. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'en ferai d'autres pour vous montrer l'avancement de cette opération et ce qui va se passer juste après. On va attendre que les briques arrivent. Et puis, dès que les maçons commenceront à monter la brique, je referai une autre vidéo à vous donnant encore quelques informations sur ce type d'opération. Et je vous rappelle que si cette méthode vous intéresse, vous avez un lien dans la description qui vous permettra de pouvoir assister ou participer gratuitement à ma prochaine conférence dans laquelle je parlerai de la méthode un peu plus précisément et de tout l'intérêt de cette méthode-là par rapport aux autres méthodes utilisées pour l'investissement immobilier. Voilà, c'était David de Villa. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me mettre un petit like parce que ça me fera toujours super plaisir et ça me motivera à continuer à vous faire ce type de vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao